salut tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo alors je vous retrouve aujourd'hui alors je tiens déjà à m'excuser euh, pour la qualité de la vidéo que ce soit au niveau euh, de l'image et du son euh, parce qu'au niveau du son je, je travaille avec un micro casque et au niveau de l'image je travaille sur mon ordinateur portable euh, je suis toujours en convalescence donc je n'ai pas encore la possibilité de retourner devant la caméra et tout ça mais en tout cas euh, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui m'ont laissé un petit message c'est vraiment sympa alors je vous propose ici une vidéo euh, rapide mais qui va Va être intéressante qui va vous montrer comment fonctionne le composant Projector. alors j'ai mis en scène evan comme vous pouvez le voir ici avec euh, bah, simplement une texture sur un plane et evan qui se balade dessus évidemment tout à fait classique dot plane on va s'en servir par la suite vous allez comprendre pourquoi donc évidemment si je lance euh, le jeu euh, bah, aucun souci euh, on a evan qui se balade comme vous pouvez le voir et il euh, n'y a rien de spécial pour le moment donc l'intérêt maintenant va être d'utiliser le composant euh, Projector. Donc c'est parti, comment on fait Alors on va déjà créer un empty qui va stocker ce projecteur, euh, et on va le nommer d'ailleurs Projector, voilà. Donc on va lui ajouter le composant Projector, comment on fait Soit vous allez directement dans Add Component Projector, soit vous faites Component, et vous allez le trouver dans le menu Effect Projector. Alors je travaille avec Unity 2017.1, la dernière version, mais ce composant n'est pas très récent. Donc on va s'intéresser ici euh, au projecteur, donc on va euh, faire un double clic, on peut voir qu'il est ici. Alors, je vais reculer un petit peu volontairement, euh, je vais rapetissir d'ailleurs ma scène qui est ici, euh, et on va travailler un petit peu plus là. Donc on peut voir que ça ressemble en fait étrangement à une caméra, mais c'est un projecteur, donc un projecteur. Et comme un projecteur, qu'est-ce que ça fait ben, Ça projette, donc ça va permettre de projeter en fait... Une, une texture, un matériel en fait surtout. Et d'ailleurs on peut voir ici dans les composants qui ne sont pas nombreux, on va les voir ensuite, mais on va d'abord charger ici un matériel pour pouvoir le travailler avec, sinon on va pas trop comprendre. Donc moi j'ai importé les standards assets, la partie effect, et dedans j'ai quelques textures euh, basiques, mais qui vont être intéressantes. Donc on va par exemple ici utiliser bah, cette texture-ci, non, alors une autre, on va prendre, alors toutes les textures ne fonctionnent pas, vous pouvez voir en fonction euh, de ce que vous allez euh, choisir, voilà, on va utiliser celle-ci, voilà. Donc ici j'ai une texture et on peut voir qu'en fait bah, mon projecteur il projette euh, dans son champ de vision comme une caméra. On peut voir que j'entre ici, mon plane entre dans le champ de vision et Evan aussi. Et d'ailleurs on peut voir qu'Evan il a perdu sa texture en fait. Parce que si ici si, euh, bah, je prends mon projecteur qui se trouve être derrière, on va essayer de se repasser correctement ce qui est pas évident pour moi ici avec cette souris. On va essayer de monter le projecteur. Et on peut voir qu'à partir du moment où Evan sort du champ de, de, la, de la, du projecteur, eh bien, il est plus, euh, la texture n'est plus plaquée sur lui, tout simplement, le matériel n'est plus plaqué sur lui. Donc euh, voilà ce qui l'intérêt, je vais dire un petit peu de tout ça. Vous allez me dire, euh, oui, mais euh, quel, quel intérêt ça a Évidemment, comme tout composant, vous allez à un moment donné peut-être y trouver votre compte. Alors, on va maintenant s'intéresser aux petites propriétés très rapidement parce qu'il n'y a rien de bien compliqué à comprendre au niveau du projecteur. Mais on peut voir ici qu'on a la, le near clip, donc on va pouvoir en fait jouer avec comme une caméra. Et on peut voir en fait que ça va être le, euh, la base en fait de projection. C'est à dire qu'ici je vais la passer devant volontairement Evan et on peut voir que lui n'est plus concerné euh, mais tout simplement le sol, le plane lui il rentre dans le champ donc automatiquement toute l'intégralité du plane est concernée. donc je vais la remettre un petit peu derrière peu importe, le phare clip plane ça va être la même chose mais à l'envers, c'est à dire que si je le réduis considérablement, voilà on peut voir que je joue ici euh, avec euh, avec Evan dessus, hop je passe devant, derrière et Evan est concerné ou pas voilà. Donc, je vais le laisser assez important. C'était à peu près à 100. On va essayer de le remettre. Voilà. On va pas s'embêter. On va le laisser à 114. Le field of view, vous l'aurez compris. C'est le champ, en fait, de vision. Alors, là, pareil. Je descends, je rentre. Alors, ça va être Voilà. Là, j'ai Evan qui est concerné. Je remonte un peu. Il n'est plus concerné. Évidemment, après, le plane rentre dans le champ de vision, dans le field of view. L'aspiration, alors ça on va jouer avec, je vous avoue que vous voyez que ça joue en fait tout simplement toujours avec le, le, le champ de la caméra, enfin de la pas de la caméra mais du projecteur, alors c'est pas évident à vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça plutôt de haut peut-être, voilà. Donc si je jouais ici avec l'aspiration, voilà, on peut voir que tout ça euh, est modifié. Donc je vais le remettre à 1 comme il était prévu au départ. Le mode orthographique, si vous avez voulez faire un mode orthographique plutôt, vous voyez, donc voilà. Et ici l'orthographe size, ben, ce sera le, le, la size en fait, la taille quand vous êtes en mode orthographique donc là c'est pas mon cas le matériel et le glace euh, perspective alors vous pouvez voir aussi euh, une chose qui est intéressante c'est qu'ici on a, on peut ignorer un layer donc imaginons que ici euh, je mets Evan ici et je prends le layer j'applique le layer bah, peu importe ici on va on va pas en créer un on va prendre le water allez, euh, et on va l'appliquer à tous ses enfants euh, ce que je vais faire au niveau de mon projecteur je vais dire maintenant qu'il ignore le water et là on peut voir que Evan a beau être dans le champ il est plus concerné euh, ici à droite on peut l'observer il n'est plus du tout concerné ici par euh, bah, la, la, la, la projection en fait de mon matériel voilà on peut voir que lui il reste bien en fait tout simplement avec sa couleur à lui sans aucun souci donc ça c'est assez intéressant alors des utilisations vous allez en trouver plein en fonction des jeux et là je tenais à vous faire une petite démo très rapide je vais le mettre ici pour le moment, je vais réactiver mes planes. Et ce qui peut être intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est si vous voulez appliquer une texture. Ici j'ai des planes euh, bon, qui ont mon logo, mais elles auraient pu être blanches tout simplement. Euh, et euh, bah, je vais tout simplement ici prendre mon projecteur. Je vais lui faire faire une rotation sur l'axe X de 90 degrés, je dirais voilà. Et on peut voir que du coup je vais le placer assez haut, je vais le mettre au milieu. Et voilà, et là qu'est-ce que j'ai bah, J'ai maintenant ici euh, tout... Ce qui est dans son champ de vision, euh, cette texture est appliquée, donc ça m'évite... Oh, c'est pas intéressant, intéressant, mais dynamiquement, ça peut être intéressant parfois dans un jeu, peut-être à un moment donné. Euh, plutôt que d'aller euh, changer les textures, ça peut aussi servir à ça, ça peut servir à plein de choses, évidemment. Vous, vous doutez bien. Et euh, dans le même style, on va pouvoir par exemple euh, mettre le projecteur euh, sur le first person. Voilà, on va le descendre d'ailleurs on va lui faire un petit reset ici de son transform euh, J'ai un problème il est retourné donc je vais remettre l'axe x à 90 pour qu'il regarde du haut donc l'idée ici sera de le faire regarder au dessus des vannes voilà et de manière on va jouer ici avec le field of view et tout le reste euh, de manière à vraiment englober simplement evan voilà voilà, comme ça, ça va être assez intéressant. Je l'ai lié tout simplement euh, à mon first-person controller. Donc en fait, maintenant, vous aurez compris, il va suivre. Et ici, ce qui va se passer, c'est que normalement, si je fais sauter Evan sur une des plateformes qui est un plane, automatiquement, à partir du moment où il arrive dessus voilà, on peut voir. alors il faudrait régler plus finement parce qu'on peut voir que parfois je le touche quand même donc il faudrait vraiment affiner ça à sa silhouette parce que là vous pouvez voir que j'ai les trois qui, qui sont concernés mais évidemment là je l'ai fait euh, très rapidement je pense que si je prends sur le latéral, ouais c'est pas terrible donc on peut encore le faire plus petit de toute façon bon, ici vous voyez, on peut jouer avec toutes ces valeurs qui servent du coup à quelque chose euh, voilà, et on peut aussi jouer avec le phare du coup voilà et ensuite, euh, bon peut-être l'aspiration sur le field of view je pense, voilà donc voilà, bon, il faut affiner. Vous aurez compris, je ne vais pas aller plus loin parce que là, j'ai pas le matériel adapté. Mais là, on peut voir que en fait, ça fonctionne quand je passe de l'une à l'autre. Voilà, j'ai bien ici mon changement euh, ici de changement de texture donc ça peut être ça vous pouvez plaquer aussi d'autres effets qui vont être assez sympas. Euh, d'ailleurs je vais ici prendre une au hasard on va tester ensemble vous pouvez voir que d'après les textures que j'ai euh, j'avais fait des tests tout à l'heure et je trouvais ça assez sympa voilà donc ici on a un effet plutôt blanc ici alors j'avais réussi à trouver un effet assez sympa j'espère que je vais le retrouver alors celui ci qui peut être assez sympa euh, bon d'ailleurs je vais dé... je vais enlever le tag en fait de mon de mon Ivan, mais vous pouvez voir que ça peut donner des effets assez bien, parce que regardez... Au niveau ici, euh, je vais enlever mon tag water pour ne plus être embêté, pour que lui soit aussi dessus, et on peut voir, alors je vais yes to all children, et on peut voir que du coup, vous voyez ce que ça donne au niveau des vannes, c'est quand même assez sympa, on a ici un effet plutôt wireframe, euh, bon après évidemment, euh, tout ça euh, en fonction de ce que vous allez utiliser, ça peut être un peu plus sympa, mais euh, voilà des effets tout bêtes en fait, vous voyez, sans trop chercher à, à faire quoi que ce soit, alors dans le jeu à un moment donné, peut-être pas tout le temps, mais ça peut être assez sympa, et si on utilise ici euh, d'autres textures au niveau du projecteur il me semble que j'avais vu vraiment quelque chose de sympathique euh, qui devrait peut-être vous faire rappeler quelque chose comme moi alors attendez hop j'y retourne alors je vais essayer de retrouver ça voilà un petit effet ici euh, dessin animé en fait euh, enfin qui était je sais plus comment ça s'appelle mais ça ressemble vraiment à ça euh, on va se le mettre ici en plein écran pour terminer cette vidéo mais on peut voir qu'on a un effet un peu euh, dessin animé qui, qui rend assez sympa, euh, que c'est sympathique. Et il y en a d'autres un peu euh, à la à la A économie Economy pour les plus anciens comme moi. Euh, en testant un petit peu les textures, je suis tombé là-dessus. Ça faisait un petit peu bande dessinée, mais là on peut voir que ça donne un effet tout à fait. Euh, alors je sais plus le nom, bah, je, ça me vient plus. Mais euh, vous vous l'aurez, euh, vous l'aurez certainement en tête. Et si euh, vous l'avez, mettez-le en commentaire de la vidéo. Euh, mais c'était un style de jeu et on peut voir que ça donne vraiment bien parce que là Evan euh, bah, est plus du tout le même. Et je peux d'ailleurs l'appliquer que à Evan en utilisant les layers comme vous l'avez vu. Donc euh, ça peut être assez sympa. Voilà. Donc je vous remercie. Bah, et Écoutez, euh, c'est mon retour, donc je fais pas de grosses vidéos en ce moment. mais En tout cas, je laisse pas tomber, je vous en fais. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, euh, ça m'encourage à continuer. Euh, un petit like, continuez à, faire, à poser vos questions et des demandes de tutos sur le site internet. Je répète encore, sur le site internet, upln.fr, parce que sur la chaîne YouTube, je ne peux pas répondre à tout ce qui est demandé. Alors que là, par écrit, je peux aller voir plus tard. Voilà, donc je vous remercie, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye